Bachelier, étudiant, vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez bénéficier d'une immersion professionnelle durant les vacances scolaires La Région Guadeloupe vous propose le stage régional Jeune en Entreprise. Vous avez jusqu'au 30 avril pour remplir en ligne exclusivement votre dossier de candidature sur le portail internet régionguadeloupe.fr. Inscrivez-vous au dispositif SRJE pour bénéficier d'une expérience en entreprise en Guadeloupe en juillet ou en août. Plus d'informations sur la page Facebook et site internet Région Guadeloupe.